Coucou les digitales, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve à Brest, alors on n'est pas tout à fait à Brest, on est sur une plage qui s'appelle Trégana, qui n'est pas très très loin de Brest. Euh, je suis en déplacement professionnel en ce moment pour aller à un festival qui s'appelle Longueur Donde, qui est un festival de radio, d'écoute, de création sonore. Et ce qui m'intéressait particulièrement dans ce festival, c'est de découvrir tout ce qui se fait actuellement autour du son, qui va impacter sur nos propres sens, sur nos cinq sens, parce que le son, enfin ça impacte l'ouïe, mais ça impacte d'autres choses aussi. Donc on va courir un peu à les conférences, les ateliers, les sessions d'écoute, les expériences pour découvrir tout ce qui va pouvoir faire du bien à nos oreilles et au reste de notre corps. C'est parti De base, vous le savez, il y a des sons qui sont agréables et des sons qui sont désagréables. Vous avez tous fait l'expérience des ongles sur le tableau ou du doux chant d'un rossignol. Mais ces sons, on peut aussi les enregistrer de manière différente, les assembler ou alors en choisir dès qu'ils vont avoir des impacts particuliers sur votre coeur humain, sur votre corps humain ou sur vos sens et vos ressentis. C'est ce que je voulais découvrir au Festival Longueur d'Onde à Brest. Ça se passait principalement au Quartz, qui est une salle de spectacle, mais il y avait aussi des épicentres dans des bars ou des cabarets autour, juste autour de la salle de spectacle. Donc c'est parti, bienvenue au Festival. Nous rentrons dans une conférence sur le sensible. 1961, période On arrive à la fin de cette première journée au Festival Longueur d'Onde et je suis un peu fatiguée, même si c'est pas encore tellement terminé. Il euh, y a plein de choses que j'ai vues et plein de choses dont j'ai envie de vous parler, mais je vais quand même faire des choix parce que sinon la vidéo elle va durer 1h45. Euh, une chose dont je ne vous ai encore jamais parlé, pourtant que je pratique depuis plusieurs temps en termes de technologie de création c'est le son binaural. Le son binaural j'en faisais quand j'étais à Radio France, j'ai fait des expériences dans Paris, de visites d'endroits de Paris en son binaural, je vous mettrai les liens pour vous puissiez regarder ça. Et pour vous expliquer en gros c'est un son 3D, c'est-à-dire que ça s'écoute que au casque avec des écouteurs et vous allez avoir l'impression qu'il y a des choses qui se passent devant vous ou derrière vous, vous allez avoir envie de tourner la tête pour voir ce qui se passe derrière tellement le son donne l'impression dans vos écouteurs que ça se passe tout autour de vous et euh, c'est quelque chose que je ne fais pas encore sur la chaîne mais que je pense en termes de processus de création que je pourrais réinvestir pour vous proposer euh, surtout pour des visites des visites encore plus, encore plus immersives euh, comme j'ai pas pu faire... enfin euh, j'ai pas de casque là, de son, de micro microbino pour vous faire écouter ce que j'ai entendu aujourd'hui euh, mais que j'ai quand même envie de vous faire comprendre ce que c'est je vais vous mettre le lien, un passage là d'un extrait que. Tout le monde connaît dans le milieu du son, c'est l'expérience de chez le coiffeur en son binaural. Et nous avons deux microphones, one on either side of the head, in the same position as where your left and your right ears are. Your brain is doing all of the work, telling you where the sounds are coming from. OK, I'll go get the scissors. Oh, uh, nice sharp. Now as I begin the clipping, and I bring the clippers closer to your ear. Very close to the right ear. Follow me as I move around the back of the head to the left ear. And up and over the top of the head. Okay. Oh you can get the same effect better with the electric razor. I'll first bring it close to your right ear. the perfect, and around the back, and onto your left. Ah, there! I think that looks wonderful! Manuel, what do you think? C'est parti pour le jour 2, jour 2 du festival Longueur d'onde. Aujourd'hui, on a un programme un petit peu chargé, toujours dans le sensitif, et j'espère que je vais réussir à tout faire parce qu'il y a beaucoup de monde et il y a des gens qui se font tège, des conférences parce qu'elles sont complètes. Il faut arriver beaucoup de temps en avance, ce que je n'ai pas le temps de faire parce que j'ai trop de conférences à voir. Mais bon, on va essayer de voir quelque chose sur les sons de la nature, les sons des animaux, euh, sur une performance sonore entre le lien et la mer, la mer, une séance d'écoute critique. Et Quelque chose avec du son, je me dépêche de traverser. Quelque chose avec du son aussi et de la nourriture. Je pense que ça pourrait être très intéressant, on va voir. J'ai commencé ma journée en assistant à la super conférence d'un audio naturaliste qui m'a appris que dans la nature, il y avait des sons de toutes sortes et qu'il y avait des sons qu'on connaissait par l'imaginaire collectif ou parce qu'on les avait déjà entendus ou parce qu'ils sont proches de nous. Mais qu'il y avait aussi des sons qu'on ne connaissait pas du tout. Et le fait de reconnaître ou de ne pas reconnaître ces sons, eh ben, ça change tout. Par exemple, un son qu'on reconnaît facilement, comme le, le bruissement d'un ruisseau ou le chant des oiseaux, ça peut être très apaisant. En revanche, les sons qu'on ne connaît pas, ça peut faire plutôt peur. Ceci, c'est le brame d'un cerf. Ça, ce sont des amphibiens à leur réveil. Et ça, c'est le son que fait un lac gelé quand on plonge le micro sous la glace. Et normalement, ça a aussi dû pas mal vous perturber d'avoir des images qui avaient rien ou pas grand-chose à voir avec le son, parce que euh, le lien entre le son et l'image est aussi quelque chose qui impacte notre cerveau et qui impacte nos sens. En général, ça génère de la frustration. C'est euh, un peu comme un mauvais doublage, pour vous donner une idée. Désolée Pour finir cette vidéo, je voudrais vous proposer une dernière expérience que j'ai eu l'occasion de faire, mais que je n'ai pas pu filmer. C'est une dégustation. Il s'agit en fait euh, de faire l'expérience de chercheur anglais ou American, American en anglais, I don't remember, je vais checker ça, en tout cas d'un gars qui fait des recherches sur le rapport entre le son et le goût. Euh, pour vous donner un exemple tout bête, si vous mangez des chips et qu'en même temps que vous écoutez du son de verre qu'on est en train de casser, bah vous aurez un peu l'impression d'avoir vous-même comme du verre pilé dans la bouche et normalement la chip va être, elle va être très compliquée à, à déguster. Mais on peut faire quelque chose de plus sympa avec cette idée. Euh, ce que je vous propose, c'est que je vais vous mettre en barre d'infos une liste non exhaustive de musique qui fonctionne bien pour cette expérience. Vous vous munissez d'une tablette de d'une tablette de chocolat et d'un verre de vin. Comme vous voulez Et euh, normalement à l'écoute de ces différentes musiques successives Successives Vous devriez avoir des goûts différents dans la bouche euh, Je crois que ça marche mieux avec le chocolat Parce qu'on a fait cette expérience au bureau Et globalement le retour général était que ça marchait mieux Avec un certain type de son et un certain type d'aliment Mais en tout cas normalement l'aliment devrait être soit plus poivré Soit plus acidulé Soit plus voluptueux en fonction de la musique que vous écoutez Donc je vous laisse faire l'expérience Chez vous tranquillou bilou vous mettez votre retour en commentaire comme ça on voit si ça marche vraiment ou pas et, et c'est cool. Pour terminer la vidéo je voudrais aussi m'excuser euh, du retard parce que en vrai cette vidéo elle aurait dû être publiée il y a 3 mois. D'ailleurs euh, vous pouvez admirer mon nouveau décor et qui vous donne euh, une justification du délai de retard de cette vidéo. Et j'espère qu'il vous plaît. <rire> c'est euh, pas terminé mais voilà et eh bien si ce sujet euh, sens, les cinq sens et les arts vous plaît, je vous propose de vous abonner à la chaîne YouTube parce que je risque de le développer de plus en plus. Et puis si vous avez vraiment aimé cette vidéo en particulier, vous pouvez aussi mettre un pouce bleu, la liker, mettre des commentaires. En gros, faire des trucs pour que l'algorithme YouTube, il se dise hey, c'est une chaîne cool Et que ça encourage, etc. etc. Vous savez, un peu l'effet les, les boule de neige. Euh, il me reste à vous souhaiter, je sais plus comment, pourquoi. Quoi de, parce que, je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Ça fait longtemps que je n'avais pas tourné. En tout cas, je vous le souhaite très fort. Gros bisous, ciao